Il qu'il n'ira jamais se perdre au-delà au de la vue de son enfant. Donc, si lié se temps à son propre corps, il s'agit comme ça, d'une balade d'affaires, la l'homme perdu dans son trou, il ne voit pas qu'il éclate dans la douleur qu'il peut suivre aux autres, dans sa douleur, dans la douleur de son martyr, perdu dans son trou. Il agite de la surface sa tête, une limace qui fait déborder le vase lors de ses ablutions tsunamiques merdiatiques. Il pense faire des révolutions à son inverse, à son inversion d'écouter l'intrus, l'étranger, celui qui un jour lui pardonnera sur la chaise électrique, lui, tandis qu'il poussera le bouton. La compréhension de son monde de fureur, il distille dans ces nausées que je bois, rendre l'âme à celui qui m'a fait, celui sorti peut-être. Je pourrais enfin clamer ma liberté refoulée. Cette étrange ceinture de sécurité qui s'enroule progressivement autour de mon cou pour éviter les feux rouges. L'Occidentaux à sa langue s'enroule rouge en pleine gorge, comme sa pensée qu'il enroule, rose, prête à vomir de son distributeur les papiers de sa pensée, pour s'efforcer à s'effacer de se nuire à l'autre bout d'Occidentaux qui cesse de s'agiter avant de son policier plus rutilant que jamais. C'est une petite gorge de mon frère. Allez C'est pour le bon esprit C'est très bon, c'est naturel Oui, c'est très bon Ah, voilà voilà Voilà À la vôtre, et bonne lecture Oui Il est béni, c'est bon T'as fini, l'Occidentaux Vas-y, finis-le Comme ça, Didika, il va l'entendre. Un Occidentaux ça laisse dire, branché en permanence sur la misère qu'il ne cesse de broyer pour mieux l'apprivoiser. L'Occidentaux est un petit prince, maître d'une terre qu'il finira d'exploiter quand il n'y aura plus que lui sol. Interminable. Il se mangera jusqu'à ses mains, comme ses racines s'amenuisent, que le bout de sa chair sera sa langue, qu'il agitera pour y lécher ce qui lui restera jusqu'à sa disparition. ¡Vamos!